bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'une autre façon de mettre vos formations en ligne donc dans, les, dans mes précédentes présentations j'ai parlé d'une façon de le faire et euh, on a vu tout ça en détail avec les modèles on a aussi parlé de traçabilité aujourd'hui je vais vous parler d'une autre, autre façon de mettre vos cours en ligne euh, ça fait partie des solutions que, que je vous propose pour mettre vos formations en en ligne euh, il s'agit d'un outil qui qui est conçu spécialement pour le la formation à distance ok donc euh, c'est intégré en hein. les, les solutions que je propose au fait euh, s'intègre euh, sur une seule plateforme et, euh, et cet outil en fait partie donc c'est pas quelque chose d'autre qu'on qu qu va aller chercher quelque part pour venir euh, rajouter non non. Toutes ces solutions, dont je, parle, euh, toutes ces solutions dont, dont, dont je parle sont intégrées, on va dire, dans la même plateforme. d'accord. C'est un ensemble, en fait. Après, maintenant, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, d'accord Donc, euh, donc aujourd'hui, on va parler de ce outil-là qui est qui est créé spécialement euh, pour, pour faire du e-learning. Euh, on va pas s'étaler trop sur les détails techniques, d'accord ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plus ça, les résultats. Okay. Ceci dit, pour créer, votre, pour créer votre cours en ligne, c'est simple. Il suffira de cliquer sur le plus. Cliquer sur le plus, Il y a une page qui va s'ouvrir qui ressemble à ça. Donc là, j'ai créé un, un, un cours, une formation en exemple, juste pour vous montrer les résultats. Donc, je vais dire, donc une fois que vous allez cliquer sur le plus, vous aurez, vous aurez ce formulaire qui va s'ouvrir. C'est là où vous rentrez toutes les informations qui concernent votre, votre formation. Euh, ici vous mettrez le titre de votre formation la description vous choisissez une catégorie qui qui se rapproche euh, le plus de votre formation euh, la langue de votre plateforme français pour que tout s'affiche en français sur votre plateforme euh, la charge de travail donc là j'ai mis une heure mais euh, ici c'est le nombre d'heures de formation quoi si c'est si c'est 5 heures 10h heures, 20 heures vous le mettez là ok euh, aux étudiants de, de, de vous poser des questions euh, juste en passant vous allez remarquer que mes, mes boutons et autres sont en, en anglais pas de panique euh, c'est parce que je on va dire je travaille sur les sites en anglais et tout donc euh, ça fait que google ne traduit pas systématiquement mes pages ok et puis si jamais vous avez des soucis par rapport à ça ok ou là c'est en anglais et tout ce n'est pas, pas un souci, euh, je suis d'abord là pour vous aider. Et puis l'autre euh, aspect, c'est qu'il y, y, y a des traductions en cours. Donc, euh, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc, pas de panique par rapport à la langue. D'accord J'insiste là-dessus parce qu'il bon, y en a qui m'ont déjà fait la remarque. J'ai passé tout mon temps à expliquer, mais au final, ils étaient restés bloqués resté bloqué sur la langue. Donc, euh, j'aimerais enlever ce... Euh, ce doute ou cette peur, s'il y en a, avant de continuer. Donc, pas de problème par rapport à la langue. Vous, vous l'aurez en français. Au pire, je suis là pour vous aider. Euh, et puis, vous verrez dans la présentation, c'est assez simple à faire. Donc, si vous voulez que les étudiants, vos étudiants, vous posent des questions, donc vous mettrez votre mail là et vous cochez cette page. Euh, si vous voulez avoir une barre une, une de recherche, sauf que la barre de recherche marchera uniquement. Euh, dans le cas des formations, on va dire gratuites qui n'ont pas besoin que les gens s'enregistrent pour, pour, pour, pour, pour les lire, pour les regarder. Ici okay? euh, si Ici vous mettrez au fait euh, le mail qui servira à la plateforme de vous envoyer euh, des notifications, par exemple si quelqu'un vous pose une question et autres. Un scooter, c'est vous au fait. Euh, vous, mettez, vous mettez vos, vos informations là-bas, ce que vous êtes, etc. Et... Euh, voilà, parce que ça, ça va s'afficher sur, sur votre plateforme. Cette partie, vous décidez oh, euh, si par exemple, là, vous voulez euh, que euh, vos, les contenus de votre plateforme soient, soient libres, soit des contenus libres, n'importe qui peut le peut consulter. Dans votre cas, euh, on n'est pas, pas dans cette configuration. On est plutôt dans la configuration de, de s'enregistrer ou euh, certains cours ont besoin d'être enregistrés. Parce que vous avez besoin, vous avez, pardon, la possibilité de, de verrouiller tous les cours, c'est-à-dire que. Personne ne verra vos cours tant qu'elle euh, qu euh, qu n'est pas enregistrée. Euh, ou vous pouvez déverrouiller certains cours et puis euh, dire ok, les trois premiers cours, par exemple, c'est gratuit et les cours suivants, c'est payant. D'accord Donc euh, vous, vous avez la possibilité de faire ça. Euh, supposons par exemple que vous vendez votre cours et vous voulez un certain nombre d'étudiants. Euh, à un moment donné, quand vous aurez le nombre qu'il vous faut, vous pouvez bloquer, vous pouvez bloquer la l'enlèvement. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus acheter votre cours. Euh, ça c'est utile. Par exemple, si vous avez, vous faites un suivi personnalisé et que vos capacités sont limitées, euh, par exemple vous avez la capacité de suivre 20 personnes, euh, vous n'allez pas aller prendre 100 personnes quoi. Ok. Donc ça c'est ça, ça c'est utile pour ça. Euh, vous pouvez mettre une adresse email, euh, une adresse email, une adresse URL qui va permettre quand les gens vont se vont, vont se déconnecter de la plateforme oh, du learning ils soit dirigés sur cette page là ok donc on a mis ça après ça peut être une page personnalisée selon vos goûts etc ok euh, si par exemple vous vendez la vous vendez la formation avec euh, l'outil de vente de qui est intégré à, à, à, à on va dire à la plateforme que j'utilise hein, qui, qui qui a conçu ce, cet outil vous pouvez mettre il y a il ya une adresse euh, euh, que vous pouvez mettre ici pour que les gens puissent acheter le cours dessus etc si vous voulez que les gens euh, reçoivent un email de confirmation ou plutôt confirme leur le paiement ou leur enregistrement à la plateforme vous pouvez cocher celui-là donc ce, ce, ce bouton là euh, si vous voulez par exemple là, que que le, le vous voulez utiliser l'autorepondeur de la plateforme pour faire de l'email marketing derrière une fois que les gens sont enregistrés à votre, à votre formation. Euh, ce bouton-là vous permet d'activer cela. Okay? On avance. Euh, vous pouvez également décider d'afficher votre plateforme d'e-learning sur un nom de domaine défi, euh, défini. Dans ce cas, vous mettrez le nom de domaine ici. Ok, Ce n'est pas obligatoire. Euh, après, maintenant, on peut passer au module de leçon. Donc, C'est ici que vous créez vos modules. Tous vos modules, vous créez le nombre de modules que vous voulez. Ici, on en a créé trois et vous créez le nombre de, de, de leçons que vous voulez. Donc, par exemple, dans le module 1, il y a trois le, leçons dans le module 2, il y a deux leçons et dans le module 3, il y a, il y a une leçon. Donc, après, c'est vous qui faites selon euh, vos envies. Donc, si on, va, si on va regarder par exemple au niveau du module, on clique, on a on a juste le nom à donner et puis une description du module. Ok, Donc, c'est fait. Une fois que c'est fait, on a la possibilité maintenant d'aller créer des leçons. Okay? c'est issu de créer sur plus, 1 hein, et puis tout se passe. Euh, on a la possibilité d'aller créer des leçons. Donc les leçons, on va dessus. Je vous montre. C'est déjà créé, hein, C'est pourquoi je. Vous, chaque fois, que vous aurez un plus. Vous cliquez dessus et vous créez, vous créez tout. Euh, donc là, on donne. En général, hein, on donne le nom de la leçon. On donne les. Une description de la leçon euh, le test, ce test là vous pouvez mettre un test avant par exemple si vous mettez des, des formations en, en vidéo en, quel que soit en PDF etc que c'est vous qui voyez parce qu'il y a moins de le faire aussi euh, vous pouvez mettre une note avant la présentation qui est peut-être en vidéo et puis une note après la présentation donc ça va être ça va s'afficher, si vous mettez en bas ça va être en dessous de la présentation d'accord euh, donc c'est ça. Le niveau, la durée de, de du cours, ici on a mis 60 minutes. Donc c'est 1 minute. Hein. Donc si c'est 2 heures, vous mettrez à 120 minutes par exemple. Euh, le niveau de, de difficulté de la leçon, si c'est facile, mais, euh, on dit moins, moins, de moins facile ou moins, de moins difficile ou très difficile. D'accord, vous pouvez mettre ça, le niveau et après vous mettez le contenu concernant le contenu par exemple là on a hébergé une vidéo sur youtube et on a intégré là après vous pouvez utiliser vimeo vous pouvez télécharger une vidéo depuis votre votre ordinateur dans ce cas ça voudrait dire que vous utilisez vos ressources de la plateforme et si vous dépassez 10 giga il va falloir acheter de nouveau de la capacité donc moi je vous conseille d'utiliser soit vimeo soit youtube ou Amazon si vous avez quelque chose sur Amazon sans Cloud c'est pour tout ce qui est musique et tout et autres euh, donc là ils en ont rajouté d'autres euh, donc c'est comme je vous disais vous pouvez rajouter des des fichiers, des, des fichiers PDF pour afficher une page web donc euh, peut-être que vous avez créé un espace privé quelque part et vous voulez l'afficher dessus pour le faire euh, vous pouvez afficher une, ça peut être une image tout dépend de ce que vous voulez mettre. Ou si vous voulez mettre juste du test, vous pouvez... si vous connaissez un peu plus dans, dans, du, dans du HTML et vous voulez coder des trucs et le mettre là-bas, vous avez aussi le droit de le faire. Donc vous avez tout pour faire en termes de contenu. Okay? Euh, drip. Drip, au fait. Euh, donc là, bon, je vais vous expliquer que mis YouTube. Drip, au fait, c'est par exemple là, si vous voulez que. Euh, les leçons apparaissent au bout d'un certain temps. Par exemple, les gens vont se connecter à votre plateforme et euh, premier module, ils ont accès au, au, au premier module. Et vous ne voulez pas que euh, euh, vous ne voulez pas que tout s'affiche euh, d'un coup. Euh, vous pouvez mettre ah, tiens tel telle leçon va s'afficher euh, à tel moment, telle leçon va s'afficher à tel moment, et ainsi de suite. D'accord? Euh, donc ça peut être première leçon, c'est premier jour, deuxième leçon, deuxième jour, etc. Donc c'est ici que vous, vous configurez ça en fait. Donc là vous avez jour, heure, minute, etc. Vous décidez. Par exemple, si euh, vous voulez que vous voulez rajouter des liens, des liens que vos étudiants doivent aller consulter en, en, en plus de ce que vous le présentez dans vos, dans vos formations, vous pouvez mettre les liens. D'accord, vous mettez autant de liens que vous voulez. Euh, si vous voulez rajouter des fichiers qui doivent télécharger, donc, pas des fichiers qui vont lire dans le comme contenu, mais qui doivent télécharger, etc. Euh, vous pouvez rajouter ces fichiers-là. Euh, ici, c'est des tests. OK. Test. Euh, donc, chaque, pour chaque, sur chaque leçon, vous pouvez créer des tests. OK. Vous posez un certain nombre de questions. Donc, ici, on a, posé, euh, on a créé un, un, un test. Question 1, on a, on, on a, mis, euh, bon, on a mis une réponse. Ça, c'est en. en c'est les gens qui doivent écrire, les étudiants doivent écrire une réponse. Euh, ici, par exemple, si on regarde ce test, c'est plutôt euh, répondre vrai ou faux. Okay? Euh, si euh, on regarde ici, c'est plutôt... Euh, euh, il y a trois réponses, il faut, il faut cocher la bonne réponse. Donc d'entrée, nous, on, on coche la bonne réponse et on met aussi les points. Euh, les points correspondants à chaque réponse. Parce qu'on euh, on, on va dire à la fin, par exemple ici, on dit pour passer le test, là, il faut, il faut engranger euh, 10 points. Si un étudiant range 5 points, il ne va pas passer. On va, lui dire, euh, on va lui dire de repasser le test. D'accord Et vous, vous verrez le nombre de fois que l'étudiant a passé le test avant, avant de réussir. Et quand est-ce qu'il a passé le test. Ok Donc, donc voilà. Et autre chose, il faut savoir si vous mettez des tests, si vous, vous créez des tests, pour des leçons tant que les étudiants n'ont pas n'ont pas validé les tests ils ne pourront pas aller regarder la prochaine leçon d'accord donc c'est comme ça que ça marche euh, donc là par exemple bon il y a eu des tests qui ont été faits hein, c'est pourquoi vous voyez ça c'est par exemple quand les, les les étudiants veulent vous laisser des commentaires ils ont la possibilité de laisser des commentaires cachés les commentaires cachés il y a que vous qui les verrez des commentaires ouverts euh, c'est tout le monde peut lire d'accord voilà et une fois que c'est fait vous enregistrez donc c'est ça le principe pour les leçons donc partout c'est pareil hein. euh, je vous avais dit tout à l'heure que vous avez la possibilité de dire c'est un cours alors, il faut s'enregistrer pour pour les liens donc si on, si on choisit ça par exemple vous allez remarquer quelque chose c'est que je retourne sur module et je vais aller sur une leçon vous avez vu ce bouton là qui est, qui est qui est apparu avant c'était pas là donc ça voudrait dire que je peux si je choisis cette option là je peux décider quel cours a besoin euh, quel, quel cours va être consultable sans être enregistré et quel cours va être consultable uniquement une fois que les gens se sont enregistrés d'accord bon, en général vos cours moi je vous conseille de les mettre euh, de les verrouiller. verrouiller tous vos cours que les gens s'enregistrent avant de les consulter et puis voilà C'est ce que je vous conseille de faire et puis après euh, si euh, euh, s'il y a des cours euh, si vous voulez par exemple mettre en place une euh, euh, comment dire ça euh, euh, une stratégie genre euh, euh, les, les, les les gens doivent consulter un certain bon, vous voulez donner un avant goût de vos cours euh, avant que les gens ne n'achètent les cours donc dans ce cas vous pouvez prendre l'option qui est certains cours doivent être en, en, en être verrouillé, on doit s'enregistrer avant avant de les lire. Ok, euh, je vais un peu plus vite et la fois aux questions. Vous pouvez créer ici des, des fois aux questions euh, des, de manière à, à répondre aux questions qui sont les plus fréquentes. Okay. Euh, test final, pareil, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous posez des questions auxquelles les gens doivent répondre avant de valider toute votre formation. Vous pouvez dire le, le point minimum qu'ils doit engranger, vous pouvez le mettre là. Et les questions, pareil, vous les créez comme je les ai montré tout à l'heure. Vous pouvez également utiliser hein, des certificats. Dire à la fin de, de la formation, je vais envoyer euh, un certificat à mon étudiant. Vous pouvez valider ça. Et à la fin de la, de la formation, le logiciel va lui euh, transmettre automatiquement un certificat. Et pour finir avec les outils, euh, ça c'est par rapport à la présentation comment votre espace va se présenter etc c'est ici que vous vous, vous vous configurez ça par exemple on a décidé d'afficher euh, euh, notre site web sur uh, sur uh, su la page d'accueil donc vous verrez ça tout à l'heure avec iFrame euh, les étudiants on a les étudiants peuvent configurer uh, la couleur de leur de leur espace uh, de travail etc donc ça c'est pourquoi on a a on a, on a, on a coché ça également on affiche la barre de progression pour les étudiants ok euh, donc, ceci dit, on va aller, on va aller regarder à quoi ressemble du coup l'espace qui a été créé. Donc, pour aller regarder, je clique sur ça là et je copie, je copie le lien. Euh, ce que vous voyez ici, ça permet d'intégrer votre plateforme de à votre, on va dire, à votre espace privé que vous pouvez créer. Par exemple, dans les, dans les, dans les solutions que je, je montrais avant, j'ai montré qu'on peut créer un espace privé. Vous pouvez créer un espace privé et intégrer votre cet outil-là dans l'espace privé. Donc après c'est un choix. Vous pouvez aussi le faire. Donc là on va regarder ensemble à quoi ressemble ce, cette plateforme de formation qu'on vient de créer. Alors, bom. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est comme je disais, on a affiché, on a intégré le site web à la page d'accueil. On est à la page d'accueil. En haut, il nous demande de nous inscrire avant d'accéder au cours. Donc normalement, hop. ah, Alors, je vais juste regarder. connecté donc connecté je faisais des je faisais des tests avant donc euh, je vais me mettre je vais me mettre là donc dans la configuration je vais juste vérifier quelque chose si si j'ai changé quelque chose ou pas alors ta ta ta dans la configuration générale registration là tout tout j'y vais là donc je vais tout parce que là comme j'ai mis comme j'ai mis certaines leçons ont besoin à mon avis il a donné accès à toutes les leçons donc je pense que j'ai bien enregistré. Je reviens là. Je recharge la page. Ok, là il m'a verrouillé. Le... Donc du coup il m'a verrouillé toutes les leçons. Tout à l'heure comme j'avais mis, euh, certaines leçons ont besoin d'être euh, enregistrées donc et que je n'ai pas configuré, il a donné accès libre accès à tout. Donc là toutes les leçons sont verrouillées. Donc euh, là il faut se connecter avant. Ok. Bon là c'est pas un souci on vérifie juste, donc on est d'accord les leçons sont verrouillées donc on est sur la page d'accueil, ce n'est pas un problème euh, donc pour cela, il faut se connecter on se connecte je vais mettre mon email alors ok, je me connecte et là, je suis connecté, c'est moi Okay. Euh, et on va aller regarder notre première leçon. Est là, il y a quelqu'un qui a. J'ai assez pour laisser sur les leçons. Euh, le, le test, bon on va dire que je l'avais déjà, déjà fait, c'est pourquoi je suis, je suis passé. Euh, test 2, on va vais sur la leçon 2. Donc j'ai accès du coup le test, je ne l'ai pas encore passé on va aller regarder si j'ai accès à la leçon 3 tant que je n'ai pas passé le test de la leçon 2, je n'ai pas accès à la leçon 3 d'accord, euh, pareil pour les modules 2 tout est verrouillé, tout le reste est verrouillé d'accord, jusqu'à ce que j'ai j'ai fait le test de la leçon 2 donc là il me demande d'aller refaire de retourner au test donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, on va mettre 1, 2, 3, si c'est ça la réponse, je ne sais plus euh, hop oui, vrai hop, on va dire réponse 3 fini le test ok c'est sûr Boom. donc là il me dit le résultat de euh, 5 sur 10 d'accord euh, comme je n'ai pas atteint le minimum il me dit soit j'ai essayé encore soit je retourne au cours d'accord il faut que je valide euh, je valide vraiment les cours euh, le test avant de passer à la à la, à, aux leçons, euh, à la leçon suivante, pardon. Euh, on va dire, on va essayer encore. Donc on revient sur le test, on va mettre 1, 2, 3. Ok, euh, avant on avait mis vrai, maintenant on va mettre faux. Euh, on laisse ça comme ça, on va voir. Et finir le test, êtes vous su, ok. Donc là, youpi, euh, j'ai bien répondu et j'ai la bonne. J'ai la moyenne et je vais à la leçon suivante. Du coup, je ne suis plus à 33%, mais je suis à 50%. D'accord euh, Donc, voilà. Ainsi de suite. OK vos, chaque fois, c'est comme on a dit, s'il y a des fichiers à télécharger, okay? s'il y a des liens à euh, les consulter, s'il y a des commentaires. Donc, ici, vous peut mettre des commentaires. C'est comme je vous ai dit, ils peuvent cacher le commentaire de manière à ce qu'il n'y a que l'inscripteur, vous, qui le voyez. Euh, Ou ils peuvent laisser euh, libre pour que tout le monde regarde Si, vous, par exemple, si vos, vos étudiants veulent euh, consulter votre foire aux questions, c'est là okay. S'ils veulent vous poser une question, c'est ici Ils posent la question et vous le retrouvez dans un espace que je vous montrerai tout à l'heure euh, Pour les commentaires, je reviens sur les commentaires au fait Les commentaires, s'il y a, y, a, si y a commentaire sur, sur un cours vous verrez les commentaires ici. Donc, il va falloir se connecter vous-même à la plateforme pour lire les commentaires. d'accord euh, Vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas une notification comme quoi un élève a fait un commentaire. Mais si un élève veut vous poser une question, il faut qu'il utilise l'outil de, de, de question pour vous envoyer une question. Et quand une question est posée, le, le logiciel au fait vous envoie un message comme quoi euh, quelqu'un vous a posé une question et vous pourriez répondre. Okay. Donc ça c'est tout ce qui est module qu'on a configuré. Et le test final, euh, si, si j'ai validé tous les tests, j'aurai accès au test final. Tant que je n'ai pas validé tous les tous les tests, il ne me donne pas accès au test final. Donc voilà la particularité quand vous configurez vos, vos modules, vos cours avec, euh, avec des tests. Ici, au fait, c'est par exemple pour, pour que vos étudiants eux-mêmes puissent choisir leur environnement à quoi doit ressembler leur environnement j'ai pas trop envie de, de jouer avec ça euh, c'est que quand je vais commencer à changer au fait c'est les couleurs donc on va aller dessus là vous voyez déjà c'est les couleurs qui commencent à, à, à changer d'accord euh, et euh, donc ils peuvent configurer euh, ils peuvent configurer la façon dont euh, l'espace doit s'afficher et il y a plein de choses il y a, et il y a plein de choses qu'ils peuvent faire changer les couleurs euh, au niveau changer les styles de tout l'espace si ce que vous avez con configuré initialement ne leur plaît pas ils peuvent mettre ça à leur goût ça ne va rien changer à vos cours c'est juste le design de, de leur espace personnel qui va se changer et ça ne va pas influencer euh, d'autres espaces donc voilà donc une fois que le euh, donc vous maintenant donc là ça c'est l'espace où vous où, où, où les, vos étudiants euh, viendront travailler et vous aussi, comme je viens de dire, pour les commentaires, il faut que vous vous connectez pour regarder les commentaires. Mais vous avez accès à un autre à un autre euh, pouvoir, tout ce que vous, vos étudiants font. Vous, vous allez là après. D'accord Vous cliquez là et vous avez les données. Par exemple, je disais que s'il y a un, un étudiant qui pose une question, donc vous aurez la question ici, au fait. Vous dites voilà, le message, c'est ça. Et l'email de l'étudiant, c'est celui-là. Et vous pouvez répondre, au fait et vous recevez aussi un mail euh, dans votre boîte mail pour qui va vous indiquer comme quoi il y a une question qui a été posée. Supposons que vous voulez voir les étudiants. Donc ici, un, bon, moins, moins, hein. euh, euh, il y en euh, a deux. moins et moins Celui-ci, il n'est qu'à 17%. Il n'a pas fait de test. D'accord. Euh, on, on va regarder le second. Lui, il est à, il est à, à 33%. Normalement, maintenant, ça doit être à à 50% il faut que je recharge la page c'est parce que la page n'est pas rechargée qu'il n'a qu pas pris en compte et donc attendez je vais sortir du mode. bon on laisse comme ça euh, si c'est que je si je si c'est que j'ai rechargé la page on verra également que la leçon 2 a été validée que le test a été fait deux fois ça c'est les résultats pour euh, la leçon 1. ok ou euh, j'ai fait deux fois le test d'abord donc aujourd'hui, hein, à midi, j'ai fait le test euh, midi 17, et puis comme je l'ai raté, je l'ai repassé à midi 18, je l'ai eu. Okay? Donc là, si je l'ai passé 5 fois, ils vont montrer qu'on quoi 5 fois et les intervalles de temps ou plutôt l'heure à laquelle j'ai fait les tests. Okay? Euh, etc. Donc euh, Les informations sur tous les résultats concernant un élève. Okay? Ou un étudiant. Euh, si je veux voir des résultats euh, en général, je viens là. Donc là, on dit... Euh, monsieur Tell a, a eu euh, la moyenne bon, a passé le test il a il a eu ça euh, c'est la meilleure note pour le moment et euh, la moyenne en général c'est ça et le nombre de questions euh, euh, auxquelles il a bien répondu c'est deux voilà donc ça vous avez ces informations là pour chaque pour pour chaque test vous avez vous avez les résultats d'accord pareil pour le deuxième euh, hop. Et le troisième, il n'y a pas encore eu de test, etc. Okay. Donc voilà euh, comment se présente cette plateforme et ce que vous pouvez faire avec. J'espère que vous avez eu assez d'éléments maintenant pour, pour, pour décider de ce que vous allez euh, choisir pour avancer, pour mettre euh, vos, vos formations en ligne. Ok, merci beaucoup.